Salut bien-aimé qui me suivait sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube Les Avertis. Soyez abondamment bénis au nom de Yeshua. Nous voulons continuer avec nos émissions. Cette, cette vidéo, c'est la réponse, n'est-ce pas, à la question de notre frère concernant le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Le titre, nous voulons l'intituler ainsi, « Jésus est. Est-il venu pour diviser des familles, pour mettre la division ou la guerre entre nous Est-ce que c'était là la mission de Yeshua Nous, nous, nous, on prier. Yeshua, nous voulons te dire merci pour ton amour. Parle à nous par rapport à ce que toi-même tu as dit dans cette parole de Matthieu, chapitre 10, verset 34. Qu'une personne puisse être édifiée, et que nous puissions réellement comprendre l'idée que tu voulais réellement nous dire par rapport à ces passages bibliques. Que mon frère qui a posé la question puisse être à un pont et par rapport à cette compréhension, que beaucoup puissent aussi comprendre. Au nom de Yeshua, Amen. Voilà. Donc vous comprenez, pour ceux-là qui ont suivi, n'est-ce pas, la partie euh, euh, que nous avons faite euh, par rapport à... Euh, Comment faire pour quitter, n'est-ce pas, euh, une secte Pour ceux là qui n'ont pas suivi, vous pouvez suivre ça dans notre chaîne ou dans notre site lesavertis.net. Vous allez voir la vidéo, cliquez dessus pour comprendre pourquoi ce que nous voulons parler de, cette, de ces termes aujourd'hui. La question que nous avons posée, c'est Jésus, était-il venu pour diviser des familles Mettre la division entre nous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 Limitons-nous d'abord par euh, cette phrase. Je voudrais que, que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à comprendre ça. Matthieu 10, 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Et il atteste, il dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc, continuer. Nous, nous, nous allons continuer sur le même passage. Mais, avant de continuer, nous allons lire un, un, un deuxième passage pour vous expliquer quelque chose. Je vais ouvrir. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. « Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et, et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux 4, 12, c'est l'explication de Matthieu 10, 34, B. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Pourquoi je dis ça Imagine, et c'est un peu de comprendre ça, Hebré 4, et 12, encore une fois. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » La parole de Dieu, c'est lui-même Yeshua. « Plus tranchante qu'une paix quelconque. »« Encore plus tranchante qu'une paix que quelconque, mais à double tranchant. »« Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » C'est-à-dire il ne vient pas mettre la paix dans une personne qu a, hein, qui n'est pas sûr. « Suis-je un enfant de Dieu ?» Et c'est un conflit en toi. Et tu n'auras pas la paix si tu n'as pas encore décidé. Si tu n'es pas encore décidé, tu n'auras pas la paix en toi. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit, à la fin, il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça dit, même tes sentiments, là, tu vas commencer à vouloir laisser d'autres choses, mais des fois, tu n'arrives pas, mais puisque la parole est en train de, de chauffer en toi, c'est-à-dire la parole de Dieu, au en fait, va t'interdire à faire d'autres choses que toi, tu aimes. Et lorsque tu ne... Euh, tant, tant, tant, donc, tant que tu n'as pas encore pris des décisions, tu seras dans un combat donc, perpétuel. C'est ainsi qu'il faut comprendre lorsque le, le, le Seigneur nous, nous dit ici qu'il n'est pas venu, n'est-ce pas, pour apporter la paix, mais, mais la paix, c'est par rapport à cela. Nous, nous, nous allons vraiment nous continuer pour, pour, pour, pour comprendre. Et puis il dit ici, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Encore une fois, pour ceux là qui ont suivi l'émission passée, dans le la secte, si femme, si ou bien c'est pas combat spirituel, ils sont venus avec des messages comme ça. Et le frère, en posant la question par rapport à donc, au Matthieu 10, 34, je puis comprendre que il y a un combat spirituel. C'est-à-dire, il y a un combat spirituel, bah ben, on va dire qu'on utilisait perte bah on va bah ben, on va dire qu'on passage juana mais abusivement Il y a un autre tout ça qu'on connaît dans le Congo alors bien Waké okay. car Jésus est venu mettre la division entre l'homme et son père entre la la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-mère et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ça dit là et comme ils se disent ok non au cours de sa lit sabatuel les cathés et comme esprit à servitude donc je vais dire cousine nièce neveu neuf, pas neuf, y ça, champion, n'est-ce pas? Il y a pas esprit, pas démons, pas neuf, neuf, combo, neuf, démons, neuf, des eaux, des airs, neuf, c'est pas de terre, pas démons. Et puis quand tu regardes leur vie, Et tu vois les gens qui prient là-bas, ils ne progressent pas. Comme ça, dans vie, il ne progresse il tourne sur place. Et même voire même à l'époque, je disais à, à, à une connaissance, je dis, mais toi qui parles là-bas, est-ce que tu sais que lorsque vous chassez des démons là, les démons entrent ici, ça sort là-bas, ça entre ici, ça sort ici, ça entre là-bas. Puisque, a démons Bref, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Yeshua a dit ça. Yeshua, en fait, mission à diviser mon qu'il et quand il parle de division, la personne a donc n'a hébreu, il faut au fait une euh, identité moque. Imaginons que, comme je vais prêcher sur le, le truc, le, sur euh, euh, les sectes, papa Nayo eu à il a eu un Un exemple. Maintenant, si vous avez eu un un na Papa. Il faut tirer dans la carte à secte. C'est de là que Yeshua veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que l'on soit dans la secte. Il faut que plaire soit dans que l'on plaire dans Et lui-même, Yeshua. <laughs> il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais je vais, je vais d'abord euh, revenir rev, rev, aux ongles. de la langue. Toujours à Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, verset 41, nous dit ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'ils furent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 Quel stress Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et, interroge et les interrogeant. Tous ceux qu qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton Père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Écoutez la réponse de Yeshua. Il leur dit à 12 ans, Pourquoi me cherchez-vous Pourquoi me cherchez-vous Quand il parle plus tard de, dans Matthieu 10, 34, ça c'est déjà... Il était déjà dans le ministère. Mais ici, là, il a 12 ans. Il pose la question à, ce, à sa maman, pourquoi me cherchez-vous? <rire> ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Marie lui dit que mon père, ton père et moi, ton avec des angoisses. Lui répond, pourquoi me cherchez-vous « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent il pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et, euh, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Je pense que lorsque Jésus était donc à la croix, lorsqu'il dira... Et à Yazakoubis, maman, femme, voici ton, ton, ton fils, ton enfant, euh, Jean. Je pense qu'à ces moments-là, Marie avait déjà compris. Mais a deux, il a 12 ans. C'est pour dire qu'il faut faire la part des choses. Yeshua veut nous dire ici dans Matthieu 10, il faut faire la part des choses. S'il faut même rompre avec ton frère, puisque tu peux rompre. S'il faut même rompre avec ta belle-mère.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 que décidé fois ni l'anda ok alors tant que ça il parle de ce que la de, de, de, de ce qui est important pour Namoutu puisque il est d'abord le prince de paix comment est-ce qu'il peut venir mettre la division mais dans ce dans ce contexte il ne dit pas que non, non, non il vous, vous vous dit de faire le choix entre lui et le monde entre entre le royaume et le monde oh le monde c'est qui c'est ton père c'est toi-même au fait et pourtant il a même dit si tu veux me suivre tu dois renoncer à ta vie même yo faut renoncer la vie na yo a combien plus forte raison que ce monique de baba qui si un et si ton œil gauche t'empêche tu peux l'arracher si ta main gauche t'empêche tu peux tu, tu, donc tu peux n'est-ce pas l'arracher aussi pourquoi puisque il faut que plaire nanzambe il faut que vous plaignez ensemble ce so, qui déjà yomoko faut renoncer na yomoko a une plus forte raison ce qu'on a bah, membres, bré à famille bah ami c'est pas seulement les membres de la famille là maintenant il a donné il a poussé n'est-ce pas le bah, euh, raisonnement mousika pour n'importe que non si les membres de la famille qui trop kabouana bango pour na yeshua à commettre plus à, comme plus forte raison bah ami bah camarade bah collègue mais c'est pas dans le sens où il bah, y a un bah, combat spirituel que non cousin euh, t neveu t faut qu'à bâna bah, yomoka non non non non, non c'est pas ça c'est pas ça. Il y a un message, un message, et vous, vous avez vu comment fortune bonne, tu vois. Ils avaient peur des représailles et tout ça. Donc ça dit, là, je ne sais pas si vous avez compris, mais je peux toujours continuer aussi, continuer aussi, hmm. continuer aussi, Quand il dit par exemple, c'est pourquoi, je vais, je vais lire ça, donc Matthieu toujours 10, 32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans le ciel. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunira, je le réunirai plutôt aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ça dit, Awesanin, et ça que Moutou, ce qui par exemple dit, on y a la choix entre un Zambé et un moi, ou un Zambé et un Mobal, ou un Zambé et un papa, ou un Zambé et un Yeshua nous dit de choisir, de le, le choisir, qu'on dit qu'on peut. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est Ça ce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas qu'on digne que non, vous tous, vous êtes enfants de Dieu, vous priez dans la même foi, mais tu ne veux plus euh, collaborer avec ta soeur ou ton frère. Non, non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a un sens pensant que Moutou, n'est-ce pas atteindre objectif royaume à c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses et s'il faut que je continue ici Par exemple, dans Matthieu 12 50 encore un autre exemple y a Matthieu donc 12 50 comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Là, il n'a plus 12 ans. Ah, c'est un ministère. Comme Jésus s'adressait à la Matthieu 12, 50. Comme Jésus, que je dis, Matthieu, Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et il cherche à te parler, mais Jésus répondit à celui qui à qui les lui disait Qui est ma mère Qui sont mes frères Puis étant la main sur ses disciples, il dit Voici ma mère et mes frères. Ma 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur. Et ma mère donc nous comprenons ici que lorsque Yeshua parle par rapport à mettre la division c'est pour que les chrétiens ou les disciples fassent un choix entre leur papa entre même leur propre corps entre leur maman entre leur soeur que choix est à clair que je pense que la réponse est claire si y a encore des questions par rapport à cela mon frère tu peux toujours me les poser ou soit tu peux Comment dirais-je, nous écrire Ce n'est pas un problème. De toute façon, euh, oui. nous serons toujours là volontiers pour servir, n'est-ce pas, faire l'œuvre du Père, Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.